Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo appel à candidature. Est-ce que toi là qui regarde cette vidéo, tu as envie de témoigner de tes études ou de ton parcours scolaire C'est-à-dire, peut-être tu passes en... Alors c'est ouvert à tous ceux qui sont après le lycée, donc c'est-à-dire euh, qui, euh, qui ont déjà fait un an d'études sup, deux ans d'études sup, ou même si jamais vous êtes adulte et que vous avez terminé vos études pour parler de votre parcours scolaire, si vous êtes ingénieur, si vous êtes entré en école d'ingé et que vous avez fini la prépa, si vous passez en deuxième année de prépa... Le tout, c'est d'avoir fait, en fait au moins un an d'études sup. Et si vous voulez témoigner, peu importe la discipline, que ce soit des maths, de la physique, de l'anglais, euh, d'une matière littéraire, euh, de l'économie, enfin, peu importe ce que vous faites, si vous avez envie de témoigner sur la chaîne YouTube pour renseigner les étudiants, euh, je peux vous interviewer, vous poser des questions. Donc, si jamais ça ne vous gêne pas de passer à la caméra et qu'on se fasse un appel en vidéoconférence et qu'ensuite on publie ça sur la chaîne, c'est avec plaisir que je vous recevrai sur la chaîne si vous voulez témoigner et partager votre expérience dans les études supérieures. Voilà, c'est un appel. Si vous voulez et si vous êtes intéressé, vous pouvez laisser un commentaire et vous pouvez aussi nous contacter sur le Instagram de la chaîne qui est disponible dans le « À propos de la chaîne ». Et on pourra se planifier ça. Je sais que sur Insta, il y a déjà plusieurs personnes qui sont intéressées avec qui j'en ai discuté. Donc, je pense que ça peut être du contenu qui peut intéresser les lycéens et ceux qui sont en études sup' et qui veulent des points de vue différents euh, du leur. Et euh, ça peut aider pas mal de monde. Je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée. Travaillez bien et on se retrouve demain. Ciao tout le monde.